Bonjour à tous, un sourd à la parole. Mais Vivian, tu es sourd Ben oui, c'est pas parce que je parle que je ne suis pas sourd. Oui, mais Vivian, tu es sourd et tu ne signes pas Ben non, un sourd n'est pas égal langue des signes. Un sourd peut parler, peut aussi signer, il peut aussi lire sur les lèvres, il utilise tout type de moyens de communication. Ben, c'est comme les entendants. Ils n'utilisent pas que le français en France. Ils peuvent utiliser d'autres langues pour se faire comprendre. Enfin, il faut trouver d'autres personnes qui comprennent la langue. Ben, C'est la même chose pour les sourds. Je peux très bien apprendre la langue des signes, mais si je trouve personne d'autre qui signe, ça ne sert à rien. Ben, comme moi j'ai grandi au milieu des entendants, et ben et j'ai essayé de pouvoir euh, oraliser. Ben, surtout que ce sont mes parents qui ont fait le choix de l'oralité. C'est moi qui ai continué à choisir de parler, de communiquer et c'est grâce aussi au théâtre qui m'a permis de m'exprimer en toute simplicité, en articulant, en posant un peu ma voix enfin non, ça dépend, hein. si je suis fatigué, euh, euh, ma voix peut sembler brouillée, un peu brouillonne j'ai les mots qui s'assourdissent, voilà, c'est pas terrible Voilà, ça arrive à tout le monde, hein. surtout pour les sourds enfin pour les personnes sourds N'oublions hein. pas qu'on ne résume pas à la personne à son handicap, à sa sourdité, à, à sa cécité au fauteuil roulant, tout type de handicap. Hein. Bien sûr, je suis sourd, mais je aussi une personne avec plein d'autres talents, des qualités, des défauts, comme tout type de personne avec son vécu, son histoire. Oui, mais Viviane, comment faut-il qu'on parle Normalement, on parle Normalement, ben, en face-en-face, -face, avec une bonne lumière, pas en contre-jour, dans un environnement calme, ne pas parler avec les mains devant la bouche, on ne tourne pas le dos. normalement non, non. Et puis, en on ne on on criant pas, ça ne sert à rien. On est sourd, ce pas le peine de crier. Et puis, sans articuler exagérément. Hein. Sinon, on ne comprend plus rien. Surtout que si on lit sur les lèvres, c'est pas pratique. C'est vrai que j'ai de la chance parce que je peux entendre des sons. Donc euh, les lèvres, ça m'aide, mais je peux m'en sortir. Je peux fermer les yeux et, et essayer de pouvoir comprendre ce que me disent les autres. Enfin, c'est pas tout le tout facile, mais je peux. Et Vivien, et pour des études, euh, comment t'as fait bah, Je me suis démerdé. Bah, je regardais sur les voisins euh, pour prendre des notes, euh, je demandais des cours, j'ai fait des recherches. Bon, c'est sûr que pour les profs, bah... J'ai demandé qu'il qu me parle en face, que je sois devant. Ce n'est pas de micro HF. C'est sûr, à l'époque, je ne connaissais pas encore tous ces outils. Et oui, je suis un vieux. Hein. Quoique, non, pas vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager. Et en fonction de vos remarques, ça me la donnera une autre idée pour une prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt les amis.